Comparaison de CRAT aux autres jetons alternatifs. Jetons uniques connectant quatre grands marchés différents. Temps de transactions rapide. Un moyen d'échange avec un écosystème de plateforme de trading. Total d'approvisionnement faible. Jetons d'utilité avec un système de réflexion. Qui possède son propre smart contract de staking. Opérabilité de l'unité de contrat intelligent. Circulation stricte de 40% des 40 millions de total supply pendant les premières années. Chaîne d'approvisionnement annuelle segmentée. Une version additionnelle dans le metaverse et les NFT. L'intercross chain swapabilité. L'interopérabilité directement aux consommateurs. Mécanisme de récompense sur les ventes, achats et les références. Les frais du marchand personnalisé. Basé sur une communauté active.